Oui, je voulais vous montrer euh, donc quelques instruments que j'ai pratiqués, dont surtout euh, celui-ci, qui est un que j'ai que j'ai pratiqué en, en batucada brésilienne, donc sambaia, et euh, c'est donc un tambourim, euh, et c'est vraiment typiquement euh, Brésil samba. Quoi. Voilà, donc ça donne un truc comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Voilà, il y a un petit mouvement comme ça. Euh, qui fait un son donc très aigu et donc c'est vrai que ça, ça forme un rythme parce qu'on était six dans la batucada et donc euh, on est obligé de se suivre vraiment de très très près et voilà donc ça c'est vraiment ça on retrouve ça bien sûr dans mon dans mon piano dans, dans mon jeu euh, j'ai un peu pratiqué ça aussi qui s'appelle agogo donc c'est également un instrument de brésilien et ça joue un peu dans... au niveau samba un petit peu dans le même genre ça fait etc. Et on retrouve bien sûr le rythme envoûtant de, du samba. Et euh, surtout, ce que je voulais vous montrer, bah c'est surtout ça qui m'a finalement aidé euh, au niveau des rythmes, parce que c'est l'instrument que j'ai commencé avant même de reprendre le piano à didacte, j'ai repris ça. Euh, donc c'est des bongos bien sûr. Donc ça c'est cubain, ça c'est brésilien, ça c'est cubain. Et donc euh, voilà, alors je me suis amusé à taper sur un petit peu tout, jazz y compris, et ça donne des trucs dans ce jour là quoi. Donc c'est vrai que à force de, de s'amuser comme ça, à taper sur n'importe quelle musique, on se retrouve finalement avec un quelque chose ça ne peut pas ne pas transparaître dans le piano euh, obligé quoi donc euh, je voulais un peu vous faire partager cette partie de ma vie qui a été donc ce, ce, ce groupe de percussion brésilienne et qui euh, a énormément influencé mon jeu mon style euh, ma façon de de voir la musique